Règle numéro 3, portez-vous volontaire avec prudence. Beaucoup de gens pensent que, en acceptant de collaborer à tous les nouveaux projets, ils se feront remarquer, féliciter et auront une promotion. Faux Si vous avez un comportement dévoué, le manager intelligent placé au-dessus de vous s'en servira et vous finirez surmené, sous-estimé et maltraité. Avant donc de lever la main pour vous porter volontaire, réfléchissez soigneusement. Vous devez vous poser différentes questions. à savoir... Pourquoi cette personne demande-t-elle des volontaires Comment cela sert-il mes projets Comment serai-je perçu par la direction si je me porte volontaire Comment serai-je perçu si je ne me porte pas volontaire Il peut s'agir d'un sale boulot dont personne ne veut, mais en vous portant volontaire, vous vous ferez peut-être bien voir par la direction. Elle pensera que vous êtes capable de relever le défi, d'être utile, d'être prêt à remonter vos manches et à vous y mettre sérieusement. À l'inverse, elle pourra vous prendre pour une poire soyez donc prudent et choisissez vos moments cela n'a aucun sens de lever la main si cela vous fait passer pour un imbécile ne vous portez volontaire qu'une fois que vous serez certain que cela vous fera bien voir que vous en retirerez quelque chose ou que vous rendez vraiment service sachez également que vous donnerez parfois l'impression de vous porter volontaire sans avoir levé la main ni fait un pas en avant si par exemple, tous vos collègues font collectivement un pas en arrière, vous laissant sur place à découvert, vous passerez pour un volontaire alors que ce n'était nullement votre intention. Rappelez-vous que vous êtes un adepte des règles, ne vous faites pas avoir. Soyez davantage à l'écoute, sentez venir le mouvement collectif et reculer en même temps que les autres. Avant donc de lever la main pour vous porter volontaire, réfléchissez soigneusement et posez-vous les bonnes questions.